Coucou les filles, alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie et je suis formatrice internationale. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment retirer du vernis semi-permanent à la lime puisque je ne suis pas trop pour l'acétone je suis beaucoup pour tout ce qui est santé donc je préfère retirer mon vernis semi permanent à la lime je vais vous présenter également les tout nouveaux produits vous allez voir c'est juste génial parce qu'on va pouvoir les utiliser vraiment euh, ben pour tout je <rire> vous allez voir je vous montre ça dans la pratique tout de suite et on se retrouve à la fin de la vidéo Donc comme prévu, je vais vous présenter les nouveaux produits. Alors, il y a le nettoyant main et matériel. Donc voilà, en vaporisation. Donc on va l'utiliser tout de suite. Ah, donc il n'y a pas forcément besoin d'en utiliser beaucoup. C'est très très important de toujours se désinfecter les mains et désinfecter les mains de vos clientes. C'est extrêmement important. Ensuite, nous avons également le cleaner pour l'ongle et gel. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que vous pouvez l'utiliser donc pour enlever le film de dispersion sur le gel, mais également enlever les corps gras sur l'ongle naturel. Donc Voilà celui-là. Il s'utilise comme cela avec un carré de cellulose. Tout simplement. On va venir prendre le carré. <coughs> pardon. On va en déposer un petit peu au centre. Alors moi, j'ai l'habitude de le replier pour pouvoir ensuite bien passer dans les contours sans ramener le gras de du doigt sur l'ongle. Mais on voit tout ça vraiment bien en détail dans la formation. Donc maintenant que ma main est euh, donc bien... Donc euh, les ongles, cela je le garde à côté. Hein. Là c'était juste pour vous montrer. Hein. Bien sûr, je le fais toujours sur ongles naturels. Hein. Là, euh, vous voyez ma belle repousse de deux semaines et demie environ. Vous voyez également que rien n'a bougé et que j'ai quand même encore une belle brillance. Voilà au niveau des ongles. Donc ça c'est mon. Euh, mon, mon vernis semi-permanent euh, Freedom, donc le, le Fatal Red que j'ai mis il y a environ euh, deux semaines. Et je vais vous présenter les tout nouveaux produits aussi que j'ai mis en dessous des, du Fatal Red, euh, donc pour avoir une super tenue comme là. Donc là j'aurais pu le laisser bien bien plus longtemps, d'ailleurs on va pouvoir avoir une, une repousse jusqu'à plus de six semaines, après bien sûr c'est moche, hein mais euh, ça va tenir, je vous montre les produits tout de suite donc en fait il s'agit de ces trois produits donc alors on a une base épaisse une base épaisse nude et une base épaisse naturelle et en fait donc avec ces bases épaisses vous allez pouvoir faire un gainage sur ongles naturels pour pouvoir ensuite venir mettre la couleur et la finition si vous le désirez ces produits là ne nécessitent même pas de finition donc là j'ai même pas de finition sur les ongles et vous voyez à quel point après deux semaines ils sont encore brillant. Mais euh, voilà, j'ai décidé donc d'en retirer un pour vous montrer comment procéder. Alors pour cela, je vais choisir une lime à grains épaisse. Alors comme vous pouvez le voir peut-être sur la caméra, j'ai déjà des, enfin cassé on va dire mes coins avec une autre lime. Pourquoi je procède ainsi Je vous le montre dans toutes les vidéos quasiment, mais parce que c'est très important, c'est pour éviter de vous couper ou de couper la cliente. Donc, on va simplement passer avec une autre lime déjà plus usée. Donc, pour, pour casser en fait les petits grains qu'il y a de côté pour éviter que ça coupe ensuite pourquoi je fais la dépose sans acétone parce que moi je suis vraiment contre les produits trop toxiques donc c'est pour ça que moi je ne propose que des produits le plus naturel possible donc sans acide sans, sans produits vraiment voilà comme, comme les acides métacryliques les choses comme ça il n'y en a pas dedans pour moi c'est ultra important parce que j'ai eu des soucis de santé donc je ne voudrais pas que ça vous arrive non plus c'était pas lié à ça, hein. rien à voir, euh, pas du tout par rapport à la profession mais euh, voilà pour moi c'est devenu super important la santé donc c'est pour ça que je décide toujours de retirer euh, mon vernis semi-permanent à la lime et euh, il y a une deuxième raison à ça c'est qu'en fait je vais essayer de conserver ma base euh, qui est en dessous alors soit euh, elle tient extrêmement bien on peut la conserver soit il y a des petits décollements et, et là il faudra bien sûr l'enlever en totalité en général avec cette base elle tient tellement bien qu'il n'y a pas de décollement petite astuce quand vous appliquez votre semi-permanent faites bien attention à ce qu'il y ait pas du tout de, de bourrelet à ce niveau-là. Il faut vraiment que ce soit ultra fin pour qu'en fait, ça tienne bien. Souvent, quand vous appliquez votre gel, euh, vous avez trop de matière ici. Et là, avec la repousse, on voit bien justement qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait de matière. Voilà. Important aussi, le C-curve, donc voilà, euh, ouais, mais bon, ça c'est euh, <rire> une autre histoire. On est là pour limer. Alors, comment je vais procéder pour limer Eh bien, tout simplement, on va limer, on peut limer de droite à gauche, on peut limer de haut en bas. Ça ne va pas avoir le même effet. En fait, ce que je fais, c'est que bien souvent, je lime euh, d'abord grossièrement et ensuite, je vais venir donc relimer sur l'avant pour créer en fait un petit bombé pour le repousser là en fait ce sont mes ongles naturels j'ai vraiment pas beaucoup d'épaisseur au niveau des ongles euh, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très naturel avec quasiment pas de bombé tout simplement parce que euh, c'est euh, mes ongles naturels c'est ma longueur naturelle Donc euh, puis ils sont pas très longs du tout donc du coup j'ai pas souhaité faire un gros bombé donc vous voyez que là c'est plus ou moins le, le, mon bombé naturel donc j'arrête de parler et je vais limer donc surtout n'hésitez pas à, euh, donc à limer assez fort quand même parce que bien souvent on a peur de limer mais il n'y a aucune raison. Alors j'ai encore ma couleur en dessous puisqu'en fait j'avais euh, fait juste un baby boomer il me semble euh, sur, euh, sur le pouce, pas sur les autres mais sur le pouce j'avais fait un baby boomer. Et puis, euh, voilà, j'avais un peu la flemme de euh, de l'enlever. Donc, du coup, je l'ai juste, euh, juste repassé une couche de rouge par-dessus puisque je suis partie en voyage, en croisière. Et donc, du coup, euh, voilà, fallait que ça aille vite puisque j'avais plein d'autres choses à faire. Donc, je fais des allers-retours pour bien limer ma couleur. Et là, on va venir tirer la peau sur les côtés. Voilà, c'est très important de venir tirer et on va, faire on va travailler très délicatement sur les côtés. Et surtout, c'est très très important que quand vous enlevez la couleur, il n'en reste plus. Donc il faudra vraiment tout tout tout enlever. Voilà, donc vous voyez comment je tiens la lime, tac tac, comme ça. Là, on va passer tout délicatement sur cette zone. J'enlève un peu la poussière pour que vous voyez mieux. Alors Au début, il se peut que euh, vous n'ayez pas l'œil. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a trop de poussière, vous ne voyez plus ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à dépoussiérer régulièrement avec un pinceau. Alors vous voyez là, je ne tiens plus la lime de la même manière. Et je procède vraiment très délicatement. Pour ne pas abîmer donc mon ongle là encore une fois je procède de la même manière je tiens ma lime différemment puisque là en fait je serai plus bloqué donc je préfère la tenir comme ça donc surtout n'hésitez pas à tenir votre lime dans différents sens pour euh, pour vraiment que vous, vous sentiez à l'aise quand vous limez Et là, faites bien attention de ne pas limer l'ongle naturel, donc on ne se rapproche pas trop. Alors, Je suis désolée, hein, je n'arrête pas de euh, taper dans le trépied, je crois que je vais le placer différemment. C'était pour gagner de la place sur, euh, sur mon bureau, mais finalement, ça ne m'arrange pas comme ça. Donc là, je reprends un petit peu la mise en forme. Et voilà, maintenant, je vais venir vérifier mon bombé. Donc là, je vois qu'il y a encore une petite bosse à ce niveau. Et en fait, ça va me permettre de vraiment affiner le bord libre. En fait, le bord libre doit toujours être bien fin. Donc là, j'ai encore un petit peu d'épaisseur, donc on peut encore limer un tout petit peu. Et en fait, en faisant comme ça, donc ça s'appelle un limage diamant. D'ailleurs, c'est ce que je vous montre dans la formation d'initiation gratuite. Donc encore une fois, pour y accéder, vous pouvez aller sur le site Your Nails ou alors vous pouvez... Euh, ben, avoir euh, directement le lien vers, euh, vers la page sur le site juste sous cette vidéo et voilà donc là mon bombé naturel est présent j'ai retiré la couleur donc maintenant qu'est-ce qu'on fait tout simplement on enlève la poussière on va venir repousser la cuticule alors pour cela j'utilise un repousse cuticule en métal je préfère celui en métal plutôt que le bâtonnet de bois parce qu'en fait il vient bien bien repousser la peau la cuticule et il arrive bien à prendre la petite peau qui a euh, donc au niveau de l'ongle et si c'est pas suffisant je peux encore une fois passer la ponceuse mais ça encore une fois voilà, c'est un peu plus complexe, donc si c'est vos, vos débuts, voilà, faites plutôt simple. On va prendre un bloc carré, un bloc polissoir, et on va légèrement passer donc, sur notre ongle naturel afin de le dépolir entièrement et d'enlever les petites peaux qui pourraient rester à ce niveau. On passe le cleaner... Et là, on va pouvoir utiliser nos petites bases. Voilà, donc je vais vous montrer la différence entre les trois. Donc celle-ci est très épaisse. Elle est transparente et vraiment très épaisse. Alors je ne la sors pas trop. Bon, attendez, je vais quand même la sortir. Là, on ne va pas vraiment voir, mais si je prends de la matière dessus, en fait, elle ne coule pas. Je vais essayer de faire une petite mise au point. En fait, elle est vraiment bien épaisse. Donc, si vous aimez travailler avec des, baise, des bases épaisses, euh, elle est vraiment top. Ensuite, j'ai la Nude. Donc, la base épaisse Nude que j'aime beaucoup travailler aussi. Et en fait, elle va vous permettre, celle-ci, d'avoir déjà un camouflage. Donc si vous voulez faire un baby boomer ou quelque chose par-dessus, en fait, en appliquant cette base-là, elle, sera, elle fera des, finalement déjà une base totalement uniforme au niveau de votre ongle et on ne verra plus le bord libre. Donc là, je vais peut-être le laisser sorti et je vous montre la différence avec le natural, qui est très sympa aussi. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, est un peu plus rosée, un peu plus transparente. Donc en fait, c'est suivant l'effet que vous préférez. Donc là, on a le nude et là, on a le natural. Mais encore une fois, vous voyez que la matière est très épaisse parce qu'elle ne bouge quasiment pas. Mais malgré ça, elle va quand même légèrement s'auto-égaliser sur l'ongle. Donc je vais utiliser par exemple la naturelle. Je sais pas ce qui a coulé là. Alors, visiblement, j'avais de l'eau dessus. Et donc, en fait, là, il n'y a pas besoin de primer, il n'y a pas besoin de nail prep, il n'a pas besoin de base. En fait, voilà, il suffit juste d'appliquer ce produit-là. Donc, on va se rapprocher bien des cuticules. On va tirer, on va mettre une couche relativement fine mais on va dire moyenne par rapport à la base que je mets d'habitude en fait depuis que j'ai ce produit là je n'utilise plus de base en fait puisque ce produit est génial dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser à la fois pour du semi permanent pour du gel pour la méthode américaine que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos donc si vous avez envie de voir ça voilà, suivez bien les prochaines vidéos cliquez bien sur la petite cloche pour être averti et donc là, petite astuce, si vous voulez faire un bombé, vous pouvez retourner votre ongle et vous pouvez donc le former comme cela. Vous pouvez vraiment appliquer la matière où vous le désirez. Et après, on va le laisser un tout petit peu s'auto-égaliser. Alors surtout, n'ayez hein, pas trop de matière sur les côtés. La matière doit se trouver vers le centre. Ici c'est fin, ici c'est fin, c'est fin, c'est fin, ok Voilà, là on arrive à avoir un bombé naturel, un bombé qui est plutôt sympa. Donc dès que ça vous convient, dès que la surface est relativement lisse, alors faites attention de ne pas avoir de produit qui coule, puisque là, en papotant beaucoup, ben, forcément, il a le temps de couler un petit peu. Faites attention également aux cuticules, que ce soit extrêmement fin. Voilà, Là, on peut voir de profil que c'est très très fin au niveau des cuticules. Donc dès que ça vous convient, dès que la surface est lisse, on va catalyser. Mais surtout, faites attention de fermer votre produit et de le tenir à distance de la lampe. C'est très important. On va le catalyser environ 60 secondes sous lampe LED-UV, puisque c'est des produits LED et UV. Et voilà le résultat après catalyse. Donc vous voyez que l'ongle euh, fait relativement naturel. Donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup le, le résultat. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, alors je vais mettre mon doigt dessus. Hein. Surtout, vous ne faites pas ça, c'est juste pour vous montrer quand je mets le doigt dessus. On voit mon empreinte, ça veut dire qu'il y a en fait ce qu'on appelle un film de dispersion. Euh, ce film de dispersion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir accrocher le produit qu'on va mettre par-dessus. Donc si vous voulez mettre par exemple un gel de rallongement, par exemple, ça pourrait être... Un fibre nude, un fibre, un fibre milky. Là, j'ai le milky par exemple. On peut prendre le nude, on peut prendre le, le pink bébé, le easy flex, peu importe. À partir du moment où vous rallongez avec un de ces gels, euh, eh bien, il vous faut le film de dispersion. Si maintenant il y a de la poussière qui tombe dedans, admettons, euh, voilà, je mets des petites poussières dedans hein. je reprends mes poussières d'ongles admettons ça vole dans la pièce là j'ai de la poussière dessus comme vous pouvez le voir donc ce qu'on devrait faire c'est enlever le film de dispersion entièrement venir repasser un coup de bloc pour l'histoire pour le rendre à nouveau mat Sur toute la surface je vais reprendre un nouveau coton. alors n'hésitez pas non plus à les couper en deux hein, si, vous, si vous voulez faire des petites économies et on va donc enlever la poussière vous voyez que notre cleaner il nous sert à tout et là en fait l'ong serait parfaitement préparé également pour pour euh, soit un rallongement, soit de la couleur. Si vous mettez de la couleur, je vous conseille de faire cette procédure, c'est-à-dire d'enlever de, euh, le film de dispersion, de dépolir et d'enlever de, nouveau la poussière. Voilà, j'espère que ces explications vous auront plu. J'espère que ça vous donnera éventuellement envie de tester ce genre de produit parce que vous voyez que ça fait de très jolies poses très naturelles qui tiennent vraiment extrêmement longtemps. On peut avoir des poses qui, qui tiennent plus de 6 semaines comme cela. Donc euh, voilà, on se retrouve très très très prochainement dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer plein d'autres techniques. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Pour ma part, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt bientôt.